Ok, alors je m'appelle Géraldine, j'ai 38 ans, je suis maman de trois enfants, de 7 ans, 5 ans et 3 ans, j'habite à Toulouse et puis je suis coach simplificatrice de vie, en fait j'accompagne les mamans qui aspirent à retrouver du sens dans leur quotidien, dans leur vie, qui veulent aimer et vivre pleinement leur vie, je les accompagne pour arriver à simplifier leur quotidien, pour retrouver ce sens dont elles ont tant besoin en fait, voilà. Alors les immersions pour moi, c'est ma deuxième et à chaque fois je prends énormément de plaisir à retrouver euh, en présentiel, en fait en, en vrai, <rire> euh, ceux qu'on côtoie euh, d'habitude à travers Zoom. Et euh, ce que j'aime énormément, c'est tout le côté... Euh, on sent appartenir à, à un groupe et j'ai envie de dire une famille, mais c'est vraiment comme ça que Lingan a pensé à Ascension. Mais on sent appartenir à une famille, à une cohésion qui est là et qui en fait... Euh, fait tellement de bien, on se sent tellement moins seul parce que quand on travaille chez soi, à un moment donné ce sentiment de solitude chez l'entrepreneur il est fort mais dès qu'on se retrouve en immersion, ça y est on se rappelle non, mais on n'est pas tout seul en fait. Ouais. Alors mes objectifs pour cette immersion, euh, ils sont euh, très simples, c'est retrouver l'énergie, retrouver du boost, retrouver de la motivation et m'aider à aller au-delà de mes limites en fait, toujours chercher à aller plus loin, et là je crois que c'est sacrément rempli. Euh, et puis euh, euh, mes objectifs euh, pour la fin euh, du programme Ascension, c'est euh, euh, de vraiment aller euh, découvrir toutes les possibilités qui existent pour euh, petit à petit faire grandir cette entreprise, rejoindre un maximum de mamans, impacter un, un maximum de mamans et, euh, et du coup découvrir tous les outils qui sont à ma disposition pour ça. Euh, d'arriver à finir de lancer, euh, bah voilà, lancer un programme de groupe où je peux rejoindre beaucoup plus de mamans et puis, euh, et puis euh, voilà, découvrir tous les outils qui sont à ma disposition pour, pour, pour cette mission euh, Ce qui m'apporte le plus dans Ascension, c'est cette capacité... Euh, en fait, c est, c est, on va dire que c'est euh, notamment le, le coaching avec Lingen qui nous pousse constamment à toujours regarder plus loin, à rêver plus grand et, euh, et ça correspond tellement à, euh, à qui je suis <rire> euh, que, euh, en fait, euh, j'ai envie de le suivre et euh, de relever le challenge et d'oser rêver plus loin, d'oser rêver plus grand. Euh, et, et du coup, c'est ce que je fais. Et, et du coup, je vois que en fait, euh, je progresse extrêmement vite euh, et que je suis constamment dans l'action, en train de mettre des choses en place qui portent leurs fruits. Euh, J'avance très vite et... et euh, du coup, pour, ouais, pour, ça, pour moi c'est ça qui est, qui est le plus impactant, c'est cette capacité qu'il a à nous booster, à nous challenger, à nous faire passer à l'action constamment, constamment, à nous faire avancer et du coup à, à nous permettre d'aller toucher du doigt nos rêves. Ouais.